Monsieur le Président, chers collègues, nous aurions pu, dans cette première intervention, comme bon nombre des groupes qui nous ont précédés, faire la liste des griefs. Mais elle est bien longue, comme le sera ce Conseil, nous voulions éviter un gavage peu en vogue, notamment sur le territoire lyonnais. Nous avons décidé d'évoquer les mobilités qui semblent être pour vous la priorité des priorités, reléguant notamment la question sociale, l'emploi et le pouvoir d'achat au second rang de vos préoccupations. Le premier, à l'avoir bien entendu, fut le maire de Lyon, prêt à sacrifier une opportunité unique de faire de la fraîche culturelle fagorbrante, un lieu exemplaire en France de l'urbanisme transitoire, confondant au passage transitoire et temporaire, pour laisser faire un entrepôt à tramway. Cette décision, sans doute, coupa le souffle à son adjointe à la culture, qui dans le même temps se débattait pour atténuer les effets dévastateurs du Covid sur les acteurs culturels lyonnais. Ce n'est en même temps pas la première fois que le maire de Lyon perd un arbitrage au mépris des Lyonnais. Après les habitants de Gerland, qui devront se contenter d'un entrepôt, ce seront les habitants de la Guillotière qui pourront encore longtemps contempler l'immeuble du clip, dont la destruction aurait permis un acte fort en matière de sécurité. Mais nous sommes désormais habitués à ce que le maire de Lyon préfère les symboles, à une vraie vision de la ville. Mais revenons aux mobilités. Le premier sujet est la place de la voiture dans les villes et en dehors de celle-ci. Aujourd'hui, elle occupe l'essentiel de l'espace et les déplacements urbains se sont construits et pensés autour d'elle. Nous sommes tous ici, dans cette assemblée, favorables à une réduction des déplacements en voiture et pour des modes de déplacement virtueux. Mais comment souhaitons-nous atteindre nos objectifs La première piste est la contrainte. Elle existe et n'a pas attendu votre arrivée, et elle est nécessaire à, cette, à dose mesurée pour permettre le changement. C'est par exemple le cas avec la mise en place des zones de faible émission dans les grandes agglomérations françaises. Nous sommes favorables au principe de la zf nous l'avons initié pour les véhicules professionnels, cependant si nous voulons qu'elle soit acceptable et acceptée, elle doit se faire avec les citoyens et ne pas se transformer en zone de forte exclusion. L'épisode des gilets jaunes, et veut nous, nous rappeler violemment cette réalité. Cette contrainte ne peut exister sans l'accompagnement. C'est dès aujourd'hui que nous devons proposer des dispositifs de conversion si nous souhaitons qu'un réflexe s'installe avant l'entrée en vigueur totale du dispositif en 2026. Nous notons par ailleurs que vous avez souhaité prendre une année d'avance sur la, sur la loi climat-résilience en interdisant dès 2022 les critères 5, mais dans le même temps, les personnes qui ne pourront plus utiliser leur véhicule dans les prochaines semaines ou les prochains mois ne se voient pour l'instant proposer aucun dispositif pour les remplacer et surtout aucun budget attribué n'est évoqué entre 2022 et 2026. Certains dans vos entourages évoquent des montants de 100 à 400 millions d'euros, ce qui laisse rêveur, mais qui pour l'instant ne font rêver ni l'infirmière qui doit traverser la métropole pour aller tôt au travail ou le jeune professeur qui vit à Bron et qui doit aller jusqu'au collège de Neuville-sur-Saône à 7h30 tous les matins ou l'agent d'entretien ou l'agent de cette collectivité qui vit en banlieue de Lyon mais qui doit venir travailler dans la ville-centre dès 6h30 du matin, voire même quelques fois plus tôt. Ne fait rêver ni le retraité modeste qui vient garder ses petits-enfants le mercredi après-midi au cœur de la métropole, et ni bien évidemment les propriétaires des 22 000 véhicules critères 5 ou non classés qui demain seront pénalisés. Il est inconcevable d'ajouter des contraintes sans alternative critique, crédible pardon. Nous avons bien compris que l'alternative pour vous était le vélo, et pour M. Collas faire marcher à la baguette les récalcitrants. Alors oui, si cela est bien fait, si cela est fait en concertation avec les élus et les habitants concernés, nous y sommes favorables. Et nous l'avions d'ailleurs très largement entrepris au cours des dernières années. Mais le vélo, à lui seul, n'est pas suffisant. Il ne répond qu'à une partie des besoins d'une partie de la population. La meilleure alternative pour du transport de masse reste les transports en commun. C'est là où de meilleurs investissements sont nécessaires. Nous pouvons vous l'avez dit dans votre intervention en préambule, vous accordez le bénéfice d'avoir augmenté le budget du Citral. Mais combien de temps en aurez-vous la capacité en refusant une stratégie d'attractivité équilibrée et source de rentrée fiscale Le futur débat sur le DOM montrera une contradiction supplémentaire. Mais cela se fait sur des bases et sur des projets qui étaient déjà envisagés sous la précédente majorité. Cependant, dans votre plan de mandat, une chose semble avoir été oublié, une ambition pour le métro qui, je vous concède, n'a pas été suffisamment anticipée dans les mandats précédents, alors qu'avec la dernière extension du métro B qui sera inaugurée en 2023, nous arrivons au bout d'un processus engagé il y a une quarantaine d'années. Il semble nécessaire de poser aujourd'hui les jalons de notre choix pour le métro lyonnais pour les décennies à venir. Vouloir légitimement régler l'urgence et avoir des rubans à couper d'ici 2026 ne doit pas vous empêcher de voir loin. À la place de cela, vous préférez mettre en suspens un projet en cours, le métro E, où des études avaient été réalisées et une concertation menée jusqu'au bout. Et vous mettez en concurrence les territoires sans réussir à penser une politique d'ensemble pour notre métropole. En définitive, diviser sans réussir à régner. Notre groupe reste farouchement favorable au métro, il nous semble le plus performant. L'étude comparative du Citral distribuée lors des ateliers le montre, c'est entre 40 000 et 70 000 véhicules en moins sur la voirie. Voilà une vraie alternative à la voiture individuelle. Ce développement du métro doit s'accompagner de la création de parcs-relais aux extrémités ainsi que de bus de rabattement aux différents arrêts pour couvrir le plus grand territoire possible. Pour le cinquième, pour l'Ouest lyonnais, la solution c'est le métro ce n'est pas pour autant que tout le projet de métro doit être abandonné. Vous devez donner des perspectives et proposer un véritable plan métro échelonné plutôt que d'opposer les territoires. Oui, l'Est lyonnais aura besoin à terme d'une solution métro ainsi que le plateau nord. Nous comprenons bien que tous les projets ne peuvent être lancés en même temps mais si l'exécutif est aujourd'hui incapable de donner des objectifs, nous n'avancerons jamais sur ces sujets et nous continuerons de traiter l'urgence avec de simples pansements par exemple, le projet de téléphérique que vous portez entre Francheville et Lyon, un très mauvais pansement, inefficace, coûteux au regard de sa capacité et largement décrié par la population concernée. Enfin, permettez-moi d'interroger votre stratégie, ou plutôt celle de M. Collas, qui s'appuie plus sur ses certitudes que sur des études concernant les parcs relais de notre métropole. Dans le sud de Lyon, vous envisagez, je crois, de supprimer un parc relais à Oulain et qui est déjà saturé en prétextant qu'un nouveau doit ouvrir à saint gilles laval avec le prolongement du, métro, du, du nouveau métro B. Nouveau parc relais que vous sous-dimensionnez au regard des besoins constatés. Vous faites donc des choix dans le mauvais sens. Une personne qui a besoin de venir dans le centre de Lyon et qui ne peut pas laisser son véhicule dans un parc relais aux portes de la ville n'arrêtera pas d'utiliser son véhicule. Au contraire, si l'on complexifie l'accès au métro, il entrera à Lyon en voiture, vous créerez les conditions d'une congestion. Ne venez plus à Lyon au cœur de la métropole ne peut être une politique ou une réponse offerte aux habitants des autres communes de la métropole et au-delà de celle-ci. Ils y travaillent, M. Collas, ils y ont leur famille, ils y vivent, ils ont le droit de, de s'y bouger comme ils le souhaitent. En définitive, ces sujets sont complexes et ont des implications qui dépassent largement l'étendue d'un mandat politique tant ils définissent un territoire pour des décennies. Les projets doivent être largement partagés et discutés. L'entre-soi qui vous guette serait notamment sur ce sujet, Monsieur le Président Mortifère. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que ce Conseil qui s'ouvre vous amène à réfléchir et à partager avec tous les élus de cette, de cette Assemblée. Ils ont une légitimité commune, avoir été tous ici et toutes élus au suffrage universel direct. De nombreuses collectivités nous observent, vous êtes premier vice-président du GART, ne l'oubliez pas, et des élus souvent proches de vous, ont signé il y a quelques jours un appel pour que les élus des intercommunalités soient élus au suffrage universel direct pour plus de démocratie. Si tout simplement, aujourd'hui, vous ne décevez pas vos amis, faites vivre cette collectivité et ses satellites dans sa diversité et sa pluralité. Je vous remercie et promis, je vous rendrai les 1 minute 35 que je vous ai volées subrepticement. Merci beaucoup. Merci. La parole est...